Bonjour les amis, c'est Yoshka. Bienvenue sur ma chaîne, le Tarot des 5 soleils. Eh bien, je vous fais une petite série en ce moment, disons, euh, comme ça pour balayer les symboles. Parce qu'il y a beaucoup de mélanges. Hein. On dit non, mais ça c'est le symbole de ceci, de cela et tout. Mais attention, parce que les symboles, ils ont, les symboles, ils ont été repris, ils ont été remanipulés. C'est un petit peu comme un, un bien, euh, qui, qui est passé de main à main et que euh, naturellement puisque le symbole disons il était glorieux, chacun se l'est pris, se l'est réattribué, etc. Enfin disons un peu c'est un peu la foire d'ampogne pour se donner un petit peu du galon les uns les autres et tout. Alors, c'est pour ça que je vous fais un petit peu cette, cette série. Naturellement, je vous montre un petit peu des vidéos, des choses comme ça, pour que vous puissiez aller voir, parce que vous n'êtes pas naturellement obligé de me croire. Et c'est très bien. Si vous allez fouiller derrière moi, c'est génial, parce que quelque part, ben tout est à vérifier, hein, quand on veut vraiment euh, s'instruire. Moi, je dis des trucs, je vous montre après. Et voilà. Alors... Je vous avais euh, posté une vidéo là qui s'appelait Symbole. Euh, attendez voir que je retrouve. Euh... Mais pourquoi moi je suis comme ça Mais pourquoi moi je suis faite comme ça Attendez voir, il faut que je le baisse un petit peu là. <rire> ah ouais, c'est ça. Symbole pyramide et franc-maçonnerie. Donc, ben, on va continuer un petit peu, disons, par rapport à ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, et puis, bon, c'est très actuel, et puis, c'est clair que, disons, quelque part, le nom franc-maçonnerie, disons, c'est un nom qui est très nouveau, mais quelque part, il y a des rites anciens, disons, et des tas de choses qui nous viennent, disons, du passé, et par contre, il faut aller doucement, si vous voulez, découvrir certaines vérités, certains. Il faut prendre le fil, voilà, petit à petit, il faut remonter le fil. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir, vous allez pouvoir vous permettre, disons, d'avoir une vue d'ensemble, une perspective, une mise en abîme. Vous voyez, ça. Donc moi je vous donne des morceaux petit à petit comme ça, ça vous donne le temps de digérer ça, c'est pas compliqué, vous pouvez vérifier au fur et à mesure, ça vous ouvre l'esprit et puis c'est rigolo, hein? c'est une façon disons quelque part de voir un petit peu euh, l'histoire et ce qui en résulte à l'heure actuelle et comment on reçoit disons ce qu'on a bien voulu nous balancer. Hein? Voilà, parce que les symboles, naturellement, euh, ça veut tout dire et rien dire, hein. Hein, si on ne connaît pas un petit peu la l'histoire. Alors là, je vous avais fait donc concernant euh, les pyramides. Je vous avais fait une petite démonstration avec les pyramides, les différentes pyramides et tout. Très bien. Hein. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. Euh, je vais aller, disons, je vais reprendre trois personnages qu'on connaît très bien. Hein. Alors, il y en avait un qui s'appelait Napoléon. Je vous avais dit dans cette vidéo, il était vraiment hyper pyramide. Lui, il était axé sur la pyramide, etc. Il voulait vraiment découvrir des secrets. Il avait vraiment, euh, disons, euh, quelque part, euh, l'envie de, de découvrir euh, des secrets. Voilà. Euh, je vous en parle dans l'autre vidéo. Alors, c'est un petit truc en mémoire, là, que je vous refais. Hein. Alors, naturellement, euh, sa famille, euh, c'est une, une famille de, de franc maçons et il y avait toute la famille, disons, euh, qui était dedans. Alors, là, je vous montrerai euh, petit à petit après, je vous le dis rapidement. Ensuite, il y a eu également, ah, bah alors là, il y a eu Hitler. Alors, c'est ça un truc de fou, parce que comment se fait-il qu'Hitler, Ben il a balancé, disons, oui, il y a eu beaucoup de, de francs-maçons qui sont allés dans les camps de déportation. Hein. Mais, vous savez, c'est toujours la même chose. Un petit peu pour dire, moi, j'en suis pas, euh, on balaye un petit peu, et puis, euh, voilà, comme ça. Il y a toujours, disons, le côté un petit peu en retrait, en secret. Il faut vraiment aller fouiller pour trouver un petit peu la vérité par rapport à ça. Et je voudrais vous dire, par rapport, disons, à toutes mes recherches, euh, sur, euh, sur internet, hein. euh, j'en ai fait, disons, j'ai fait des recherches, il y, a, il y a, on va dire il y a cinq ans, même trois ans, j'arrivais à trouver vraiment, de façon bah, moins compliquée, c'était beaucoup plus rapide, et j'avais beaucoup plus d'infos, mais tout de suite, en tapant deux trucs, vous voyez, euh, des mots-clés, tout de suite, ça arrivait de tous les côtés. Là, maintenant, pour trouver ce que je vais vous montrer, j'ai ça m'a pris pratiquement deux heures. Un truc de fou. J'en suis pas revenue. Donc, euh, il faut vraiment avoir envie d'aller chercher. Heureusement que moi, je, j'avais des connaissances, disons que Je savais que je pouvais trouver. Mais je n'ai pas tout trouvé. Hein. Il y a des trucs qui ont été effacés. Donc, euh, voilà hein, ce que je vous en dis. Euh, voilà. Alors, euh, bah, Hitler... On sait aussi parfaitement que lui, c'est un stedang, disons, des pyramides et qu'il voulait, disons, envahir tout le Moyen-Orient et au-delà jusqu'en Inde. Lui, c'était carrément Alexandre le Grand jusqu'aux Indes, la race arienne. pure. On est d'accord, on est d'accord. Hein? Alors Hitler, il était copain avec qui en France Avec, euh, disons, avec le, le régime de Vichy, c'était alors, Pétain, franc-maçon, pas franc-maçon, étant donné que lui il a quand même balancé pas mal aussi de francs-maçons. Toujours la même chose. Nous allons voir ce qu'il en est. Et ensuite, euh, vous avez, j'ai marqué comme ça aussi, euh, disons en droite ligne, le fameux socialiste, disons euh, François Mitterrand. Ah, Mitterrand, euh, disons, euh, pratiquement disons, je crois qu'il l'a jamais dit il l'a jamais avoué, personne l'a vraiment dit et tout, mais non du pipe, s'il l'était pas euh, c'était quand même, euh, c'est quand même un peu bizarre, hein, parce que c'était il faut savoir une chose, c'est que Mitterrand euh, il, il était, il allait toujours disons sur la tombe euh, de, de Pétain hein, voilà, puis l'histoire de la rose, la rose aussi quelque part, c'est un symbole Car a repris Hein, la franc-maçonnerie, mais une chose à la fois, là, on fait juste le petit truc, et Mitterrand, il faut que vous sachiez une chose, vous savez peut-être pas, c'est que la moitié du temps, il le passait en Égypte avec, euh, donc, euh, sa, sa famille, sa, sa fille, donc, hein, voilà, et personne ne pouvait savoir qu'il était, disons, pas là, parce que le drapeau français, il était toujours ici en haut, c'était un mot d'ordre, Bien, d'après ce que j'ai entendu, je n'ai pas été vérifié tous les jours et tout, mais c'était disons un mot d'ordre d'après ce que j'ai entendu à l'Élysée. Ce qui fait que quand un président descend, boum, le drapeau il descend, voilà, et donc, euh, bon, je ne vais pas les vérifier, mais c'est ce que j'ai entendu. Hein. Alors euh, ne vous fiez pas à moi de ce côté-là, parce que j'en suis pas sûr. Mais toujours est-il que oui, alors là, là ça c'est clair qu'il était vraiment, vraiment, disons... Euh, en Égypte, vraiment, c'est un personnage très instruit et qui aimait vraiment beaucoup de pyramides, à tel point qu'il en a fait une en France. Voilà. Bien, alors maintenant, on va aller voir un petit peu euh, certaines images que je vous donne. Comme ça, ma foi, je vous donne ça, parce que comme ça, si vous avez envie, vous pouvez ni plus ni moins aller vérifier. D'accord Alors, là, ce qu'il faut que je fasse, <rire> c'est rigolo, hein Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Moi, je cadre de la folie, attendez voir. Hein? On va... Je vais baisser ça. Alors, est-ce que ça va comme ça mm -hmm. Bon. Ah oui, la ce c'est rien. Hein? C'est Tout simplement, ça, c'est mes vidéos. Euh, je vous avais dit que c'était symbole des pyramides, c'est ça, hein. Et la franc-maçonnerie. Et puis, j'en ai une autre hein, où je parlais d'une, de, de... c'est hier que je l'ai tourné celle-ci, hmm, tout à la fin. Je parle du nombre euh, 210 que j'ai du mal à développer. Des fois, j'ai du mal à développer parce que ça peut aller trop loin. Là. Après, je reprends. Hein. Voilà, ici, je vais reprendre un petit peu. Euh, donc, là, on va aller voir, regardez voir. Ah, oui, ça va. Donc, vous voyez, donc euh, Hitler, bon, bah, je vais vous dire, c'est pas parce qu'il fait ça que c'est automatiquement, mais enfin, disons qu'il y a euh, Comment dire euh, On le représente, disons, même comme ça, en, en, en, en tablier, en tenue. Vous voyez, ici. Alors, est-ce qu'elles sont authentiques euh, les images, ça je peux pas le dire. J'ai essayé, comme je vous dis, j'ai essayé tout mon cœur euh, d'apporter des trucs, euh, des, des, des trucs, mais ça je peux pas dire. Hein alors, alors voilà. Donc là c'est euh, la fameuse rose en loge, voilà. Quand on voyait le 14 mai, vous vous souvenez, je crois que c'était ça, au Mitterrand, il descend les les, les Champs Élysées avec euh, euh, sa fameuse rose. Je vous mets simplement, disons, le lien au fur et à mesure pour voir un petit peu comment, euh, tout simplement comment, comme ça descend, hein, d'accord, dans dans notre actualité à nous. Euh, je vais pas vous montrer ça tout de suite je vais vous montrer euh, donc euh, la maçonnerie des bonapartes euh, bon ben là naturellement si vous... moi je, je vous laisse regarder hein, puis si vous voulez après vous allez voir vous allez lire le truc je vais pas vous prendre la tête avec ce genre de lecture c'est à vous d'aller voir après sur les sites hein. je pense que je les mets euh, assez près hein pour que vous puissiez euh, voir ça. Bon, alors, euh, qu'est-ce que j'ai J'ai Napoléon, là, d'accord, Croix gammée. Euh... Là, je vais m'arrêter ici, figurez-vous, parce que j'ai terminé, on va dire, avec cette histoire... De, de, de cette histoire de franc-maçon d'accord euh, franc-maçon concernant disons la pyramide et Hitler en tenue on s'en fout maintenant euh, vous savez que Vichy il était hyper copain donc avec avec avec avec le fameux euh, truc de Pétain là, Pétain et Vichy enfin bref ils étaient ensemble et c'est vrai que il y a eu un truc, non, mince, je vous avais mis quelque chose de côté, Con, correspondant, correspondant à, euh, correspondant, non, je ne retrouve pas, j'ai dû, dû l'effacer là. Bah ben, écoutez, euh, tant pis. Alors maintenant, je vais, euh, je vais vous expliquer deux, trois petites choses. Je vais revenir, après on reviendra donc sur ce tableau. Je l'ai, je sais pas, vous savez quoi, j'ai dû, dû vraiment oublier le... Je sais pas, j'ai dû l'oublier. Le, le, C'est-à-dire que, mince, y a, ils ont retrouvé, disons, dans... Des documents de la Stasie, vous savez, le truc, euh, ça c'est des trucs creux. Je sais pas si je suis bien cadrée et tout, je recule un petit peu. Voilà, sur la Stasie, enfin, avec euh, des tas de choses et tout, comme quoi, en, en définitif Pétain c'était c'était un franc-maçon. Alors, si ça vous intéresse, vous me faites un petit commentaire, j'essaierai disons de le rechercher et puis vous de, le, de, de, de vous le mettre simplement sur cette vidéo là que je vais tourner, euh, donc dans mes descriptifs, je vous mettrai donc, euh, je vous mettrai le lien parce que là je ne va pas, je sais pas, je ne pas si donc comme quoi c'est un document explosif, hein, oui, hein. alors voilà, des francs-maçons qui balancent des francs-maçons, en gros c'est ça. Et oui, je, je, c'est ce que je vous ai dit, de temps en temps, il bah, faut donner un petit peu de laisse, comme ça on se dit, bah non, nous on a l'air de rien et on est ensemble, on, on est en retrait, on n'a rien à voir avec, euh, avec ces histoires. Par contre, avec les juifs, ils n'ont pas fait semblant. Ouah ça c'est clair. Hein et dites-moi, comment se fait-il qu'en définitive, toutes ces choses ont été cachées, qu'on ne savait pas qu'un tel, un tel, un tel Parce qu'il y a la loi du secret. Vous savez vous n'avez jamais le droit de dire que l'autre, par exemple, il fait partie de, dans cette, dans cette, on va dire, confrérie. Il ne faut pas mélanger tout le monde. Il y a des francs-maçons qui sont super sympas. Hein, vous en connaissez peut-être et tout, et qui sont très bien. Et je le dis à chaque fois, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et quelque part, vous en avez d'autres. C'est une élite, et puis qui font des choses incroyables, atroces souvent. Et les, les, les, ceux qui sont en bas, ils ne savent absolument rien. Eux, ils sont même quelque part. On va participer, disons, à une nouvelle patrie et tout. Ils sont, pour moi personnellement, ils sont, ils sont bien. Hein, ils ont un bon mental, mais ils sont, ils sont bernés. Ils sont bernés. Hein, quand on fait un petit peu le tour, ça va vite. Hein. Alors là, regardez un petit peu ce que je vous ai mis. Hein. Alors, le fameux nazi avec la croix gammée. Alors, euh, là, on va aller voir, disons, cette fameuse croix gammée. Hein, et ce truc nazi, maintenant. Pouf Bien Alors, vous connaissez certainement, disons, cette fameuse euh, croix gammée. Hein, là, on va regarder... Vous voyez, ça, c'est la fameuse croix gammée. Hein c'est un truc, euh, voilà. Ça, c'est la croix gammée qui était, disons, euh, sur euh, les, les vestes, disons, des, des nazis. Donc, vous voyez, nazis Regardez bien le mot, nazi, croix gammée, nazi. Hein bien, vous voyez comment elle est faite et tout. Très bien. Et maintenant, je vais vous surprendre. Oh, bah tiens Oh ben il d'ailleurs là-bas, ben c'est pas un nazi lui pourtant. Vous vous rendez compte un petit peu C'est choquant de voir ça. Hein Bien. Alors, maintenant, on va l'enlever et puis on va aller voir les autres. Ça, je vais le voir en, en, en dernier. Alors, il y a un Bouddha aussi. Vous voyez tous les Bouddhas vous voyez Avec euh, les swastika, là, que, euh, on croit que c'est des, des, des croix gammées. Pas du tout Pas du tout hein Et là, maintenant, euh, réflexion en trompe points. Je sais pas ce que c'est que ça. Ah, ben bah, le voilà Le maréchal Pétain était franc-maçon. Regardez, je l'avais sous les yeux. Pourtant, c'est fou, ça Un document explosif qu'ils disent dans les chroniques. Vous voyez En définitive... Euh, c'est quand même pas un foutage de 1, hein, et je dirais pas le reste, ça, quand même, quand on voit qu'en définitive, Pétain le collabo avec, euh, disons, Hitler, ils étaient la main dans la main... Et puis, on voit que l'autre, il était maçon. On voit que Pétain aussi, il a regardé. Archives secrètes de l'Astasie, ils n'ont pas été toutes restituées. Voilà. Et là, maintenant, regardez, il y, y a un numéro euh, de, qui, qui, qui, qui vient, disons, qui, qui dit que tout simplement, bah, Pétain, voilà, le maréchal Pétain était franc-maçon. Donc, vous voyez, euh, je ne vous l'invente pas. Si vous voulez, là, je rapproche au maximum. Vous voyez et puis je vais voilà et si vous voulez regarder un petit peu les numéros, quoi que ce soit hein, Mais je peux pas voilà Alors ça oh là là ça j'ai eu du mal à le trouver hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, enfin voilà, Alors euh, donc ça, ça... On a vu euh, le symbole de la croix gammée. Alors là, maintenant, on va faire avec 2000, 2000 ans d'histoire. Comme ça, vous allez voir un petit peu. Regardez un petit peu ce truc de fou. Vous voyez Alors, je vais essayer de le mettre un, un petit peu plus droit. Voilà. Hop Intox.tv, là, je vois sur, sur, sur le côté. Hein? Voilà. Et on va descendre un petit peu. Et vous allez voir un petit peu. Ça, c'est symbole de la croix gammée et c'est 12 000 ans d'histoire, si vous voulez aller voir. Donc, moi, je vous file les infos et puis à vous de faire le reste si vous avez envie d'aller plus loin. Et on s'aperçoit qu'en définitive cette croix d'agamé aïe aïe, aïe aïe aïe aïe regardez là les indiens Hopi, la Chine le christianisme même ben, les hindous ah ben, là vous voyez par exemple l'étoile avec, disons, cette croix gammée. Là aussi, on ne peut pas faire tout dans une vidéo, mais si vous saviez à quel point euh, c'est lié, vous ne pourriez pas vous imaginer. Mais une chose à la fois, sinon on mélange tout et on, on comprend plus rien du tout. On, on, on est d'accord hein? Alors là, moi je vais descendre un petit peu plus bas et puis je vais vous montrer, disons, juste le petit texte. Euh, non, c'est encore un peu plus bas. Il faut avoir de la patience avec moi. faut avoir de la patience avec moi. Pourquoi je trouve pas ce que je veux C'est rigolo ça. Vous savez, on dit que quand c'est dur, c'est qu'en définitive, il y a quelque part des mauvais esprits qui vous empêchent d'aller au bout de votre action pour, quelque part, vous décourager. Alors, quand vous avez ça dans votre vie, vous dites, ah, oh, ah, oh, bon non, c'est peut-être, c'est peut-être très très bien, et, et je vais aller donc jusqu'au bout, vous voyez, euh, histoire d'un symbole floué. Ah, bah, tu m'étonnes, tu m'étonnes comme il se l'est pris, euh, comme il en a fait sa chose, Hitler, avec ce, en collant ça sur son bras. C'est vraiment, euh, voilà, c'est incroyable. Alors, bien, maintenant encore une autre. Je vous mets, et puis je vais remonter ça. Regardez un petit peu. Ben ça, c'est la croix gammée. on est d'accord Et puis après, naturellement, il y a toute une liste. Disons, d'où on trouvait la croix gammée. Cinq mille ans avant Jésus-Christ, dans les fouilles, sur le site de Troyes, euh, enfin, vous voyez, en Arménie, en Angleterre, les pierres celtiques, bref, euh, l'île de Pâques, maori euh, ben, dans, ben, je vous dis tout de suite aussi, cimetière euh, juives, synagogue pareil partout, partout, partout il y en a eu alors là maintenant, on va retourner à mon tableau puis maintenant que je vous ai montré tout ça hein, il faut que je vous montre que je vous explique quelque chose par rapport disons à cette fameuse croix gamèche et là je vais vous parler de qui ah ben vous n'allez pas être déçu Dans le sens où c'est... Voilà. Hop là Ça, je vais l'enlever parce que il va m'énerver. Ça, c'est sûr. Et là, je vais revenir au tableau. Alors, est-ce que vous me voyez bien Est-ce que vous me voyez parfaitement Alors maintenant, je vais vous dire une chose. Maintenant, ça va aller très vite. Boum, boum, boum, boum Ça va aller en chaîne. Vous avez vu tout ça alors, figurez-vous que « nazi », est-ce que vous croyez qu'un mot, il a été pris comme ça, ou au hasard, oui, national, machin et tout, pouf, ça a été pensé quelque part. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, figure figure figurez-vous que le « nazi » aussi vient d'un mot euh, qui est incroyable, qui vient d'un mot, disons, araméen, euh, oui, je crois que c'est araméen, hébreu, enfin bref, du côté, disons, euh, de, hein, Nazir, c'est le ministre, c'est un maître spirituel, hein, vous voyez, et donc, ça vient de la ville de Nazareth, Jésus de Nazareth, voilà, c'est un maître spirituel, il venait de là-bas, donc, où il y en avait même peut-être plusieurs qui étaient là-bas, et donc, c'est un Nazir, donc, parce qu'il sortait de là-bas, entre autres, D'accord Vous voyez un petit peu le lien. Vous allez me dire, « Ouais, mais quand même, c'est un petit peu tiré euh, par les cheveux euh, nazis, nazir et tout. » Et maintenant, je vais vous montrer. Premièrement, vous savez que ce qu'il voulait faire, tout simplement, Hitler, c'est avoir une race pure. Qu'est-ce qu'il a fait Épuration. Mais oui Donc, il se sert de quelque chose de pur, pour faire une saleté, une saloperie derrière. Vous voyez, c'est le système. Je prends un truc qui est beau, par exemple, comme euh, le swastika, et par derrière, disons, j'en mets, je mets ça comme un, un symbole de terreur. Alors que c'est un symbole, mais vraiment merveilleux, quoi. Hein le rythme de la vie et tout, l'univers. Vous vous rendez compte À moi Et là, avec ça, j'ai bien... C'est le principe. Vous comprenez le principe faut aller chercher l'origine des symboles. Sinon, ça fait peur tout de suite et le symbole, il tombe aux oubliettes avec un truc, un cri d'horreur. Mais un symbole, ça nous parle, ça réveille notre âme, ça réveille quelque part, ça nous reconnecte à quelque chose de beau et de merveilleux et de lumineux. faut passer autre, faut passer autre. C'est un tout petit truc. Duré qui était horrible, horrible, une terreur, mais dans l'immensité du temps, disons, où le swastika, il était vraiment inclus dans notre rythme de vie, où on comprenait et on pouvait en parler et tout. Bah ben non, on peut pas parler de ça, on peut pas parler de ça, faut pas être spirituel, faut pas rechercher des choses comme ça. On te coupe maintenant le lien, le, le, la, la volonté à l'heure actuelle, ça a déjà démarré euh, depuis deux siècles, mais la volonté elle s'accélère pour de façon à ce que tu sois coupé de ton lien spirituel. On prend les symboles, on les colle en horreur, et comme ça, quelque part, on ne va pas chercher plus loin. Il y a quelque chose, il y a un système, disons, d'aveuglement terrible. Voilà, hein, nazi, Nazir. qui est-ce qui aurait pu, disons, faire un lien avec Jésus-Christ, vous voyez, même le Dalai -e Lama, quand je vous l'ai montré, par exemple, c'est un truc de fou, vous voyez, si vous êtes juste arrêté, disons, à la symbole avec le truc d'or, de, là, sur l'épaule sur de... Bon, enfin, bref, vous voyez, donc la race pure, la race arienne, au lieu de penser pureté, voilà, de façon à être pure, être une humanité, disons, plus pure, plus spirituelle plus éclairé. L'autre, vous voyez, voyez le système C'est le système, ça. C'est le système. Et maintenant, je vous avais dit, comment Maintenant, je vais vous faire « Nazi Reich ». Et oui, « Nazi hein, »,« Troisième Reich », etc. Et bien, voilà, maintenant, je vais vous le décomposer, je vais vous le montrer. Et ça, c'était dans la vidéo que je vous ai montrée hier avec le « 210 ». Euh, du 15 août, euh, je, je, je vous mets les, nappes, les dates, comme ça, comme moi, à l'heure actuelle, je fais des symboles, souvent, disons, par rapport à la vidéo précédente, concernant les symboles, c'est bien que vous regardiez les dates, comme ça, disons, c'est beaucoup plus chronologique, hein, euh, voilà, c'est un petit truc que j'ai trouvé de façon à ce que ce soit plus pratique pour vous. Alors, maintenant, regardez, il y a d'un côté, Nazir, donc, maître spirituel, et maintenant, regardez, je fais « nazi » et puis je fais le « reich ». Sachant que le « ch », cette lettre-là, comme ça, prise dans, cette, dans ce contexte, c'est un feu, c'est un feu horrible, disons, qui est représenté par la destruction, le pouvoir de la destruction, et voir, disons, ça correspond également à Pluton et à son apparition en 1930, et là où quelque part, disons, il n'a pas paru, c'est-à-dire qu'on a dit, « Ok, il y en a une qui est comme ça, et boum, on a pu constater, disons, ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir du Troisième Reich, Hitler, donc le feu, disons, euh, complètement démoniaque, démoniaque hein, !» Donc euh, de, de ce personnage-là que j'ai plus envie de dire le nom, euh, j'ai plus envie de dire le nom. Donc vous voyez. Et de l'autre côté, maintenant je vais vous dire R, et I. Là. Et hier, je vous avais dit que ça faisait 210 et que c'était lié également, disons, à un laps de temps, à un esclavage et tout. Eh bien, figurez-vous. Le hein, que, pas, que le peuple hébreu et d'autres, parce que vous ne savez peut-être pas, mais c'est que le peuple hébreu n'est pas du tout sorti tout seul d'Égypte. Il y a eu beaucoup, beaucoup de monde qui sont sortis avec le peuple hébreu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je crois même que le peuple hébreu, il était minoritaire. Alors, vous vous imaginez un petit peu. Eh bien, il y a eu une sortie, donc, d'Égypte, où donc, par contre, les hébreux sont restés en esclavage 210 ans. Deux, asservis, euh, disons, euh, voilà, 210 ans. C'est la valeur numérique du roi et du yode. Je vous ai montré, 210, ça correspond à ça. Donc, il met là, il prend nazi, nazir, c'est-à-dire moi, je vais devenir... Être. Je vais faire une espèce d'épuration et ces fameux 210 ans que je vous mets en relation ici, moi je les remets quelque part entre parenthèses en esclavage, symbole, pyramide. Vous voyez, c'est comme ça que c'est foutu, il faut voir, il faut étudier, il faut aller. C'est vrai que moi c'est mon dada, je regarde et tout, c'est pour ça que je vous fais des vidéos. Parce que c'est un truc de fou quand on rentre dedans, c'est un truc de fou, vous voyez, tout d'un coup on a une, une, une, une perspective, on se dit non d'une pipe, c'est pas vrai. Alors il faut savoir une chose, c'est que tous ces bonhommes là et tout, je vous avais dit que je ferai une vidéo, mais je ferai cette vidéo quand ça sera mûr, concernant disons les fameux démons qui nous viennent, Disons de bien, bien avant le déluge, bien avant le déluge, vous voyez, chien, et qui se réincarnent, qui viennent là, pouf, comme ça, et puis qui. On les voit, disons, parce qu'en réalité, ils ont simplement des comportements qu'un qu qu qu humain, disons, ne peut pas avoir. Un humain, il y, y a des choses, euh, que, même si c'est un tordu, tout ce que vous voulez, il y a. Y a, y a il y a des limites, vous voyez, il y a des trucs, il ne peut, peut pas aller au-dessus, il ne peut pas aller au-delà, et on les reconnaît, disons, entre autres avec, à, à, à ça, hein? et donc on voit tout à fait, disons, que ce fameux machin que je ne veux pas prononcer son mot... Son nom, là, quelque part, il n'en avait rien à foutre de personne, il n'avait rien à foutre de sacrifier son peuple, il voulait tous les asservir il a eu des tas de trucs, et, il y a eu des... et en ce moment, à nouveau, il y a toujours des dictateurs qui font exactement la même chose. Moi, je, je décide, tu vas m'obéir, tu vas vivre, selon. c'est de l'esclavage, ni plus ni moins, c'est de l'asservissement. Donc on s'aperçoit qu'en définitive, euh, tous ces gens, disons, c'est pas une question d'être franc-maçon ou rien, hein, ça c'est un, un nom de podiaourte, c'est tout, il y en a un autre, ça sera un autre podiaourte et tout, mais en réalité, ça c'est que pour, euh, disons, agiter le drapeau rouge. La réalité, c'est qu'en définitive, il y a une ramification, disons, en hauteur, où toi tu t'appelles podiaourte rose, moi rouge, moi bleu, moi cocotte, etc., etc., on s'en fout de ça, mais de toutes les façons, toujours est-il que ça, euh, ce qui est à la tête en ce moment, disons, ce sont des malfaisants qui nous viennent vraiment. Et puis, vous avez, après, de, ben, je suis désolée, des, des naïfs, hein, disent, il faut vraiment que... Puis, s'ils si sont toujours là-dedans, peut-être qu'ils veulent avoir aussi leur poste et puis ils sont bien dedans. Et, ma foi, vous avez les serviteurs hein, aussi. Voilà, mais vous savez, la base, bien souvent, elle n'est pas au courant du tout, du tout, du tout, du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà. Hein? bien, bah écoutez, euh, voilà, hein, c'est ce que je voulais un petit peu vous montrer, alors j'espère que cette petite vidéo euh, vous a plu, <rire> moi mes trucs, et puis je vous souhaite euh, ma foi parce que c'est toujours le 16 août, hein, donc euh, je pense que vous êtes encore en vacances ou que vous atterrissez et tout, hein. Eh bien, passez une belle journée et puis ma foi à la prochaine vidéo. Au revoir à vous. Au revoir, au revoir, au revoir.